Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder le gros morceau de Google. Google qui a absorbé tous les ordinateurs du monde, tout Internet du monde, tous les sites du monde, etc, etc, avec YouTube, donc ils font un duo terrible. Les autres ils sont en train de se débattre comme « Diable, le combat n'est pas égal ». Donc, aujourd'hui, nous avons Google un combat. Hashtag partage. Hashtag partage, c'est quoi Bon, vous allez... Ici. Donc, voilà, c'est ma chaîne. Là, vous êtes, sur mes, toutes mes vidéos. Et, bien entendu, vous allez pouvoir tout visiter. Là, vous voyez, des, des, des personnalités mondialement connues. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de tutos, beaucoup de, un peu de tout. TikTok, c'est évoqué, là, il y a 10 000 360 vidéos, c'est de la folie, voilà, il y a des retages, voilà, c'est, je dois avoir plus de 220, 230, je reviens à mon PDF, je vais regarder, dans ma deuxième page, il y a un article consacré à Google, voilà, les deux fondateurs Google, Google, le logo, et c'est sur la rubrique, hashtag, partage, moteur de recherche, bien sûr, euh, n'oubliez pas de de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, dans le cas où vous n'êtes pas encore. Alors, que savez-vous de Google Il y a une introduction. Normalement, ça, c'est un article de Wikipédia. Vous cliquez dessus, vous allez trouver un très très long article. Je vais le faire. Je clique. Et là, je suis dans Wikipédia. Voilà, je cherche Google. Regardez là. Combien il y a de choses à découvrir. Là, c'est le sommaire que ça, l'histoire de la naissance, Début, euh... De technologie, diversification de points, croissance et participation, réalité virtuelle, réalité augmentée, réputation grandissante, donc les origines du monde, l'histoire. y à chaque fois, il y a bien entendu des renvois vers autre chose. C'est plein, plein. J'aime beaucoup Equipedia parce que c'est vraiment con. c'est très, très bon, Mais là, avec ça, euh, on couvre tout oh, ce qui concerne euh, Google. Il n'y a rien à... Dire. Je retourne à mon PDF. Et dans le PDF, nous avons cette photo ça c'est Google, mais nous, a, nous avons cette photo qui appartient à un autre site qui parle justement de Google. Et là, vous cliquez sur cette signature-là, la photo, vous cliquez sur cette signature, je vais ajouter un, une, une flèche ici bleue pour que vous puissiez quand même reconnaître. La même chose ici, j'ai oublié de mettre une flèche bleue, c'est à chaque fois que vous verrez une flèche bleue, il faut cliquer et vous allez être redirigé ailleurs. Voilà. Je clique. Voilà, l'article en question, euh, et ben, voilà, fondateur de Google, qui a créé Google, qui est le véritable créateur de Google, etc. Et puis, il y a un article ici, qu'il faut absolument lire. de génie qui ont tout fait et on revient à notre point de départ toujours notre page dans la page 3 je continue toujours sur la rubrique euh, hashtag partage moteur de recherche mais j'ai ici 42 vidéos et puis euh, ça parle un peu de tout modifier le langage du navigateur google chrome en français anglais plus bon là euh, il faut cliquer chaque, chaque truc, il faut le cliquer à part et vous allez être redirigé vers euh, vers une vidéo sur YouTube. Ok, cinq astuces. Il y a, il y a beaucoup de trucs. Google Traduction anglais en français. Début, et débuter avec Google Sites, euh, etc. être premier sur Google. Les sept meilleurs outils SEO gratuits. Ben, je vais prendre, euh, je vais cliquer sur euh, les meilleurs dictionnaires anglais. Cette première traduction est un des le dictionnaires les plus utilisés par les francophones qui cherchent à apprendre l'anglais. Mais dans cette vidéo, je vais tenter de vous convaincre de ne plus l'utiliser. Je vais vous donner des alternatives beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes pour vraiment vous Et si j'ai réussi le challenge de vous faire changer d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Revenons à notre PDF. Je vais chercher autre chose. Par exemple, comment créer des animations 3D. Donc par exemple, on va aller ici. Avec la molette d'une souris ou sur un trackpad en zoomant comme sur une image, on va pouvoir zoomer justement. Donc là, admettons, je zoome juste ici. Et enfin, avec la touche option sur Mac, on va pouvoir faire varier l'inclinaison de la caméra. Typiquement, ici, dans mon cas, je suis au-dessus de Manhattan Donc on a vraiment un plan du dessus, donc on n'a pas vraiment la visualisation en 3D. Et si je maintiens la touche option et qu'en même temps, je clique avec mon curseur et je fais défiler. Pof la caméra s'incline et on a donc une vue en 3D de la ville. Donc c'est pas très compliqué à prendre en main. Faites 2-3 mouvements et vous verrez, c'est très facile. sur ça. Comment être placé premier sur Google Aujourd'hui, je vais vous montrer les outils SEO que j'utilise pour pouvoir me classer en première position sur Google. Alors, l'ordre dans lequel je les ai classés et l'ordre dans lequel je les utilise. Premièrement, je fais une recherche de mots-clés sur lesquels je compte me placer. Puis, je vérifie si ma page respecte bien les règles techniques de Google. Premier outil, Keywords Everywhere. Cette extension Chrome vous affiche des recherches associées à votre requête. Après l'avoir installée, dirigez-vous sur Google et tapez dans la barre une requête assez large en rapport avec la page que vous voulez classer. Cette technique peut vous donner des idées de mots-clés à l'entraînement lorsque vous cliquez sur un mot clé, vous ciblez encore plus la recherche. Retour à ma base de lancement et puis euh, je vais regarder quelque chose d'autre euh, par, exemple, par exemple ça. Bonjour, mon nom est Marie-Ève, je suis enseignante en 5e et 6e année. En Ontario et puis euh, récemment on a appris qu'on devait commencer à faire l'enseignement en ligne donc l'apprentissage en ligne à cause des circonstances évidemment euh, du confinement donc plusieurs de mes collègues avaient des questions par rapport à l'enseignement en et moi d'ailleurs je me demandais comment est-ce qu'on allait faire pour vraiment transférer tout notre enseignement en ligne alors, euh, euh, cette semaine, j'ai vraiment recherché plusieurs, euh, plusieurs ressources en ligne et puis j'avais euh, vous en présenter quelques-unes. Mais pour commencer ce tutoriel, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que moi, j'utilise Google Classroom en classe. Alors, je m'en servais déjà dans, le, dans la salle de classe avec, euh, avec mes élèves depuis le début de l'année. Donc, ils sont quand même assez familiers. Alors, je suis chanceuse pour ça. Et puis, étant donné qu'ils qu sont en 5e et 6 année ils sont assez... Voilà. je suis ici. Je vous ai montré un peu le, tout, ce que, tout, tout, tout ce qui se fait là. Je reviens donc à mon point de départ. Bon, c'était une vidéo très, très intéressante sur tout ce que... que presque tout ce que fait... Google, à partir du premier euh, article euh, consacré sur Wikipédia jusqu'à la dernière des 42 euh, vidéos que je vous ai montré, Vous cliquez, ah, il y a une flèche bleue comme ça, alors vous cliquez et puis appuyez. Ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous servira à, à quelque chose et je vous dis au revoir et à demain. Merci.